sur Fresh. Aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet et le titre de l'émission, c'est Tu veux réussir Visualise-toi Si tu veux réussir, visualise-toi. On va parler ah de ouais. l'importance de la vision, yes. comment mmh. déclencher une vision, comment yes. avoir une vision, yes. comment yes. se visualiser, l'importance de tout cela. Mmh. On va aborder tous ces sujets-là, ah tout bien. simplement. Bien. Et pour répondre à cette question et pour vous éclairer, pour vous édifier aujourd'hui, mmh. c'est une émission édifiante aujourd'hui, yes. on a sur le plateau quatre merveilleux chroniqueurs, c'est vos acclamations ouais quatre merveilleux chroniqueurs. 4 merveilleux chroniqueurs On va commencer avec Indie Be Like Comment ça va Indira Ça va merci Ça va Ça va, ça va, Et à la gauche d'Indira nous avons o double l i i o l i Comment est-ce que ça en la casa Muy bien Ah, à la sprave Non, non, non Dutch, Dutch, Dutch, Dutch, Dutch, Dutch, Dutch, Allemagne Nein Nein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non, elle n'est pas en anglais, il n'est pas Il est trop linguiste, ça. Il est yeah, okay. Et on est en face d'air, en face d'air. On a celui qui parle, t'entends en anglais, vas-y. Oh, oh, oh. Allez, on y va, on y va. On y va, mon nom est Steven. Yeah. Ok. Yes, uh, nice to meet you. Ouais. Uh, ouais. <coughs> ouais. Ouais. Euh... Yes. Yes, uh, yes. yes. yes. Uh, Ouais. <coughs> uh, welcome to... Uh, Wesh yeah. Oh Il est en biophobe Le R sur vos acclamations, Steven, yeah. Steven. Et on a à Steven, la plus congolaise des chroniqueuses, ah, la oh plus stylée de ah, toutes. Yeah. Oh. On l'appelle Gloriane. Oh. on l'appelle Bénédicte, oh. on l'appelle Béné, oh. on l'appelle Ruby, oh. on l'appelle Fika Fika. Oh. Bénédicte, la nouvelle chroniqueuse oh. Comment ça, Bénédicte ça va très bien et toi Ça va très très bien. C'est ah, T'as pas ta lunette Non. <rire> ok, le verre est là du coup. Le, le verre est là. D'accord. Et, et on a quand même pour le bounce, le bar on, mar. Mar. on parle de vision, elle vient sur ses lunettes. Mmh, pas trop dans le thème. Pas trop dans le thème, pas trop dans le thème. Pas trop dans le thème, pas trop dans le thème. Donc c'est Bénédicte, tu peux te présenter rapidement en deux mots. Oui, yes. bah, tout d'abord, je suis très honorée. Hein, wow, ouais, wow. Voilà, wow. Vous allez vraiment un... apprécier Bénédicte. Ça. Ah, ah, ouais. ça. Ça change de Nirina. Oui, vas-y. C'était, euh... oh, non, non c'était euh... un rêve de. Un ah, rêve. Ah, ah, wow, ah, c'était ah, une non, vision. Pris. Et c'est ça. Tu, tu l'as visualisé ah, Non, non, j'ai vraiment visualisé. Vraiment visualisé. C'est pour ça que hier, avant de passer dans l'émission, tu m'as dit, t'es sûre que je serais prête que. Oh Qu'est-ce qui se passe Je rigole, non Elle est prête, elle est née pour ça. Ouais. Vas-y, prends-toi, qui es-tu un peu euh, bah, Du coup, voilà, je suis euh, bénédicte, béné pour les intimes, ruby, gloriane, fika fika, tout ce que vous voulez fika x2. Fica, oh. Fica, Fica, Et, Fica, euh, deux. Fica, Fica fois deux. Fica deux fois. <rire> oh, c'est pas gentil. Du coup, moi je vais oui. boire. Puis, et puis voilà quoi, je, je viens ah, ramener un ah, peu de sel, je viens ah, ramener ah, un peu de ah, saveur. Ah, oh, oui. oui. Parce que tu es le sel de la terre, on oh, le rappelle. Oh, yes. oh, et la lumière du monde. Oh, oh, ouais. Ouais. Tu peux nous présenter un peu ton outfit là, ta, ta chemise oh, C'est oui. très très stylé. Oh, là, ah, là, ah, bah, du coup, euh, j'ai oh. mis un peu une bague un peu orangée oh, là, là, pour, pour rappeler le. Voilà. Et puis pour casser un peu, les yeux un peu bleus. Waouh. c'est, c'est. C'est très très stylé, c'est très stylé. Bon, aujourd'hui, donc on parle de la vision et de l'importance de se visualiser. Et j'aimerais que directement on entre dans le vif du sujet. On peux faire un geste qui nous fait entrer dans l'émission directement quoi. Voilà, un petit bruit. Non, j'avais pensé à un bruit. Un bruit. Non, <rire> ouais. Lui là, c'est son bruit. Non mais c'est ça Lui, Non c'est son ami. Sa vision c'est ça. Sa vision, c'est faire ça en tous les plus grands, dans toutes de France. Non mais il est terrible, ce mec. Il est terrible. Donc premier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, guys, et on aimerait euh, discuter avec vous, c'est que la réussite passe obligatoirement par une vision, mmh. celle de la réussite. Yes. Sans sans la vision de réussir, tu ne réussiras jamais. jamais. Qui veut commencer Le bal est ouvert. On y va. Le bon c'est là. Allez, on y va Allez, Allez. C'est parti C'est parti oh. okay. oui. Alors, vas-y euh, bah, Premièrement, j'aimerais dire que, bah, comme tu as dit, la vision, c'est bah, la base pour réussir. Et mmh. la vision, mmh. surtout, qui vient de Dieu. Parce okay. que mmh. j'aimerais dire que c'est Dieu, souvent, qui va nous donner, en fait, une vision euh, okay. pour notre vie. Okay. Et de chercher, en fait, de demander tout simplement au Seigneur, « Seigneur, bah, c'est quoi ta vision pour ?» C'est quoi ta vision pour ma vie, mais même d'abord, c'est quoi une vision concrètement yes. C'est quoi une vision, direction. Un plan. Une, vision une direction Une vision, c'est une direction, c'est un plan. C'est comme un, un, un chemin qui est tracé C'est un chemin qui est tracé, qui est tracé mais qui n'est pas tracé physiquement, mm. qui est tracé dans ta tête. Non, tu te dis, ça, je, vais, je vais arriver là-bas. C'est yes. un objectif aussi okay. la vision. Yes. La vision, c'est quelque chose que tu vois, euh, non pas avec tes yeux, mais avec ton mind, avec, yes. avec, euh, bah, avec ta, ton intelligence, mm. avec ta créativité, yes. avec, euh, avec tout ça. Tu arrives à voir, c'est ça mm. que j'aurai, c'est là-bas que je vais aller, c'est ça Qui est notre définition de la vision et en plus, c'est ce, marrant ce que tu dis parce que j'ai regardé la définition de vision ouais. Et qui disait en fait que c'était qu une, une action de se voir de se voir se représenter par l'esprit Ok d'accord, c'est une action de, de se voir, de se représenter par l'esprit okay, donc, donc, euh... ouais. ouais. donc en fait, la vision, bon c'est un peu compliqué comme définition Mais la vision c'est pas simplement, euh, c'est pas euh, C'est pas des mmh. lunettes voilà, la vision c'est quoi La vision c'est avoir la capacité de se voir dans 20 ans, mmh. se voir dans 10 ça. ans, de voir qui on sera mmh. et ce qu'on aura également. C'est ça la vision, mmh. c'est ça. Yes. ça la vision. Mmh. Et on dit donc tout simplement que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller nulle part sans vision. Quel un yes. exemple de la vie active, de la vie quotidienne qui peut un peu nous illustrer cela yes. mmh. Ouais. Je sais pas si c'est le bah, si bon ouais. exemple, mais par exemple, les, les sportives, par ouais. exemple Usselbos Us, Vas-y, Us ça veut dire quoi Donc du coup, il avait été interviewé parce ouais. qu'en fait, il avait, euh, il avait battu son record ouais. Et on lui avait demandé si c'était la première fois, il avait dit que non en fait que Dans les entraînements aussi, il avait il battu il battait, des, il, battait, voilà. il battait déjà son corps, déjà. il avait l'habitude Voilà, c'est ça Donc en fait, la vision pour lui, c'était simple de l'avoir, la vision de battre son corps, c'est très très simple oui, oui c'est ça, mais en fait il s'était déjà visualisé Il s'était ouais. déjà visualisé et au-delà même de se visualiser, il, ff, il faisait la vision quoi Il faisait la là. vision à chaque fois à l'entraînement Et un exemple type de vision c'est lorsque tu prends ta voiture Tu prends ta voiture, c'est pour aller quelque part tout simplement ouais. Ouais. Tu prends ta voiture, c'est pour aller quelque part ouais, Tu as la vision d'aller quelque part au final ouais. Et au final, eh bien tu y vas mais en vérité, dans... je pense que c'est un peu genre euh, fou, enfin, une folie de faire les choses qu'on fait sans vision okay. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a une vision, okay. par exemple le fait d'aller à l'école, ouais. le fait d'aller au travail ouais. voilà, En fait la vision c'est le but en fait yes, le but Et aussi je dirais un peu la vocation, enfin, okay. on trouve la vision dans la vocation dans le sens où quelqu'un qui depuis, depuis qu'il est petit se dit Je veux être basketteur professionnel okay. ou je veux être avocat va tout faire en fait euh, selon cette vision. On va bien travailler à l'école pour faire en sorte d'avoir des mmh. bonnes notes pour être accepté dans une autre école. Une autre école. Ok d'accord. Qui lui permettra d'atteindre le but final. Donc en fait la vision c'est l'ensemble des objectifs ou c'est plutôt euh, c'est plutôt notre objectif principal, quoi. Le rôle ouais. que chacun veut atteindre, c'est la vision. Par exemple, admettons, voilà, je veux être basketteur professionnel. Ma vision, c'est devenir basketteur, ouais. ça Et je ne deviendrai jamais ce basketteur professionnel si je n'ai pas d'abord la vision mmh. de le devenir. Il faut absolument cette vision-là. Mmh. Ah, bah, c'est très important, la vision. Bah, comme euh, tout à l'heure, elle disait que quand on va à l'école, on a une vision et même ouais. par exemple, bon, quand on prend le train, personne n'est déjà sorti chez lui sans vision. Voilà. Bon, si ça arrive déjà, les gens prennent le train qui s'arrête pas. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. Mmh. Tu ne nous as pas raconté ça un jour, t'as as pris le train, tu t'es jamais arrêté Hein? Hein? Et tu voulais réfléchir Non, oh, non C'est oh, qui, qui qui nous a raconté ça quelqu'un ici qui nous a dit ça un jour à Fresh hein? ah, ouais? Archimède Ouais, c'est peut-être David, David aussi, je sais pas. C'est pour ça qu'il est plus connu qu'un. Je rigole, je rigole. Non non, non, non, non, non, je sais pas, mais en fait, comme tu dis, même quand tu prends le train, même quand tu prends le transport, même quand tu. Enfin, le transport. <rire> je suis un d'arblée, même quand tu prends les transports ou quand tu fais quoi que ce soit, ah, tu le fais par vision. En fait, il y a un objectif. Et ah, si ouais. vous voulez réussir, si vous voulez aller quelque part, vous devez avoir donc la vision de cet objectif, vous devez avoir cet objectif en tête quelque part, et comme tu dis, c'est dans l'esprit, c'est pas quelque chose qui est, que tu vois là avec tes yeux, c'est un objectif qui est en toi, ouais. et la vision des fois peut être tellement forte que tu, bon je vais parler moi parce que ici personne ne parle donc je parlais parler moi seul, ah. et comme Indira l'a dit, c'est limite des fois comme une vocation en fait, c'est yeah. fort en toi en fait. c'est ça la vision. Okay. C'est aussi j'aimerais rebondir par, par rapport à bon, il y a un certain objet aussi ouais. qui peut donner aussi une vision, exemple quand tu parlais j'ai pensé à des phares, des voitures leur vision, en gros, c'est de donner l'éclairage, en gros. <rire> C'est euh, encore, mais vas-y, ah. vas-y, continue, vas-y vas vas la, la vocation, -ce on a dit que la vision, c'est En vocation. fait, en fait, en fait, la... la... Euh, non, je comprends pas, non, j'ai essayé, mais non, je pas compris <rire> La vocation des, des phares des de, de, de, de ouais. voitures bon, bah, ouais. Leur vision, c'est voilà, éclairé. éclairé Ok, en gros, tout a une vision Oui, ouais. d'accord, je comprends ce que tu dis Tout a une vision, okay. et okay. la manière que les objets ont une vision Nous, en tant qu'humains, on doit également mm. avoir ah une ça vision ça. La vision de ce que je vais être, la vision de ce que je vais avoir Vous savez, les personnes qui n'ont pas de vision Subissent la vision du monde pour eux Quand tu n'as pas de vision, tu vas bien la vision des autres vrai, pour toi ouais. et voilà, les, les, mmh. voilà bah, on mettons dans ta famille on dit tu n'arriveras à rien, tu n'arriveras à rien parce que tu n'as mmh. jamais eu la vision de que tu allais arriver yeah, à quelque chose va, il faut avoir ta vision c'est ta vie, c'est pas la vie des autres c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est la tienne et parce que c'est ta vie tu dois avoir une vision et comme on dit tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un mmh. il y a quelqu'un qui mettait sur Instagram une story, il disait, il disait je vais être milliardaire et il disait, peu importe ce que vous pensez, je suis venu ici pour accompagner aucun d'entre vous oui. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit, parce qu'en ouais. fait, il a sa vision Et sa vision ne dépend pas de ce que les autres pensent Parce qu'après et... tout, c'est ta vision parce que mmh. c'est ta vie Donc, mmh. vision, il yeah. y a vie, ah, yes. vie. Ah, C'est ah, ta yeah. vie et uh -huh. tu dois avoir ta vision yes. Tu dois te battre mmh. pour celle-ci mmh. Oli, ça... du coup, tu vas intervenir un jour dans l'émission Oui, Ou non, j'arrive je... Ah, t'arrives Oh, d'accord, <rire> vas-y Yes non, je disais que c'est important de se dire non c'est ma vie parce que des fois on est comme spectateur de nos vies Et c'est important d'être acteur et je trouve que la vision ça vient rythmer notre vie Ça vient donner un rythme dans le sens où tu as toujours ça en tête du coup tu agis en fonction Et je regardais une vidéo sur Youtube hier et c'était une vidéo en gros de quelqu'un qui fait un vision board Je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est genre un tableau et tout que tu affiches et tu fais avec plein de... Il montre ce qu'il aura, ce qu'il sera etc J'aimerais trop avoir ça mmh. parce que je me suis dit ça va vraiment m'aider dans ce que je fais et tout Le fait de mmh. me réveiller tous les jours et de voir en fait Et de te rappeler, mmh. la, vision. Ouais. De te rappeler ouais. la vision Et même la Bible nous exhorte à avoir une vision mmh. la lui dit dans Abakul 2 je crois ou beaucoup 3, c'est 2 ou 3 la Bible dit, euh, « ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Note la vision, ouais. grave ah. la vision, ah. qu'on ah. la lise couramment. Ah. Yeah. Pourquoi » Pourquoi wow. Parce que la vision, elle a aussi le rôle de boost. Mm. Des fois, oui, tu peux. il y a une célèbre mm. phrase qui dit, « Quand tu as envie d'arrêter, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Ah. Ah. Vous voyez » mm. Tu as commencé pour devenir cela, mm. tu as commencé pour avoir cela au final. Mm. Continue alors à le faire parce que plus tu le fais, plus tu te rapproches, du fait d'être cela ou d'avoir mm. cela. Ouais. Tout simplement, il s'agit d'avoir une vision, il s'agit de savoir ce que tu veux et là où tu veux aller. Et au-delà de ce que tu veux Où tu veux aller Comme tu l'as dit, dira De ce que Dieu veut pour toi J'aimerais rebondir sur ça aussi Mais frère, on parle par exemple Il à chaque fois Jésus avait donné aussi une vision à Pierre Ouais. Ils avaient donné une vision à Pierre, il avait dit que, ouais, que tu t'appelles ce nom, mais tu, tu, tu, tu vas t'appeler... Tu, ouais, seras, pierre tu seras Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mmh. mon église. Il avait donné ah, la God. vision God. plus le nom de la vision. Mmh. Quelque chose. Et à, à partir de ça, Pierre avait bâti sa foi dedans. Et Pierre avait, avait dit, bâti sa foi sur la vision. Il ouais, est, mmh. est devenu le, le, le, le Pierre qui devait devenir Pierre. Il est de de devenu... Mmh. Il est en mmh. fait, voilà, Dieu lui a donné une vision, Jésus lui a donné une vision, il a accepté cette vision, mmh. il s'est battu pour cette vision et au mmh. final il l'a accomplie. Mmh. Vous savez, il y a quelque chose euh, qu'on dit souvent à l'auto-école, c'est que... Euh, c'est que quand tu conduis, ok, quand tu apprends, quand tu es formé pour la voiture, vous avez déjà dû entendre ça. Bon, mmh. vous devenez pas le permis encore. Mmh. Bon. Ouais. Avec ton vieillage, je ne pas le permis. Alors, euh, <rire> euh, souvent, ce qu'on dit à l'auto-école, c'est que lorsque tu conduis, on te dit regarde tout droit, tout parce droit, ouais. que tu vas... Tu diriges la voiture là où tu regardes, yeah. c'est vraiment incroyable. Faites le test si vous avez une voiture, mais non, vous non, pas fait, non, non, non, non. mais En fait, ce qui se passe, c'est quoi C'est que je vous promets, vous roulez, vous allez à droite. Je vous promets, moi ouais. j'ai déjà fait le test. Ok, ça, ça. je vous promets, tu regardes à droite, et eh bien tu vas avoir tendance. En fait, c'est même pas tu vas avoir tendance, tu vas faire, là, tu ouais, vas ouais. tourner la voiture à droite mmh. sans te rendre compte. Voilà, il y a quelqu'un là dans le public qui n'a pas le permis, mais bon, qui, qui conduit des voitures euh, depuis 12 ans sans le permis. Un oh. bandit dans le public, oh. c'est vrai, n'est-ce pas C'est vrai, okay. je rigole, je rigole, je rigole. Okay. En fait, la voiture va, où tu vas là où, où tu oh, regardes tu en vois, fait ouais. tu vas là où tu regardes si tu regardes à droite tu vas à droite ouais. et il s'agit alors d'avoir une vision de regarder cette vision ouais. et ouais. alors vous ouais. irez vers cette Mais vision ouais. en fait ce que tu as dit ça m'a fait rappeler à bon avant quand je faisais de la boxe mon entraîneur ouais. toi, toi avait l'habitude de dire tu regardes ton adversaire ouais. tu ne te détends pas de, de, de, de, ouais. de, de, ton, de ton regard ouais. sinon tu risques de te manger un coup sans de te manger un coup sans exact, sans parce fait, tu le regardes tu sais tu sais ouais, déjà anticiper en fait tu peux déjà anticiper il s'agit de voir et et voilà, de voir tout simplement, d'avoir une vision. C'est fort, hein, cette histoire de vision. Mmh. C'est vraiment fort, les... Euh, bah, Dieu nous a fait d'en créer des yeux bah, ouais. pour qu'on puisse voir, et voir aussi naturellement, mais il y a d'autres yeux encore mmh. il y a des yeux spirituels, et même au delà des yeux spirituels mmh. les yeux de l'esprit, il y a même euh, une intelligence qu'on a, mmh. ouais dans notre âme on a une intelligence on a une créativité qui nous permet d'imaginer en fait, mmh. si Dieu nous a donné la capacité mmh. d'imaginer c'est pas pour nous faire des films et pour vivre par procuration, mmh. mais mmh. si Dieu nous a donné une imagination c'est pour qu'on puisse se voir nous plus tard, Amen. voir mmh. ce qu'on va avoir, mmh. et c'est que cette image cette imagination puisse être tellement tellement concret pour mmh, nous, mmh. qu'elle soit devant nos yeux. Vous voyez oui, la oui. journée, mmh, mmh, mmh. Oui c'est ça le but. Donc, constamment, constamment ah, tu veux parler du coup ouais. Parce que du coup c'est 15 minutes, vas-y oui. Oui. Du coup je, je, je rebondis. Tout à l'heure en fait tu as dit euh, vision et euh, en fait il y avait le mot vie dedans. Et en fait dire que clairement notre vision en fait, c'est notre vie du sens où ce que tu vois ben, c'est ce que forcément tu vas réaliser et mmh. ce que, ça que tu nous vas permet, réaliser ça oui. nous permet en fait ben, comme tu l'as dit d'utiliser notre créativité, oui. notre imagination mmh. pour pouvoir en fait imaginer la vie qu'on veut mmh. et nous en tant que chrétien ben, il faut en fait qu'elle soit aussi basée sur la parole de Dieu qu'elle soit basée mmh. sur la parole de Dieu yes. et, la vision, et on va parler de ce qui compose une bonne vision ça va tellement vous édifier, vous allez voir mmh. parce que des fois on a une vision et la vision au final on la réalise jamais parce mmh. que la vision de Dieu n'était pas dedans hein. Donc, Dieu n'était pas Dieu, Dieu mmh. regardez vision Vision, ok vision il euh, euh, y, y, y, y a plusieurs parties. y il y y vie, mais à la fin il y a on c'est quelque chose qu'on réalise avec Dieu okay quelque chose qu'on réalise avec Dieu quelque chose qui doit alors être inspiré par Dieu vision. via via via via via via via via dans la vision via Tu as ta vision, tu dis bon Jésus, via via vision via via la vision. via non, non c'est via c'est important de revoir la vision Pourquoi Parce que De la revoir me... C'est important pourquoi Parce que je me rappelle bah, Dans la Bible le, le Seigneur avait donné une vision à Moïse Il avait dit Tu vas aller chercher ouais. euh, le peuple Et le peuple n'avait pas suivi concrètement la vision ouais. Moïse l'avait suivi Mais il y a certains membres du peuple N'avaient pas suivi la vision mm. Du coup ça fait qu'en chemin, en, en, bah, ouais. en, chemin ouais. en cours de route Ils ont totalement abandonné Ils ont totalement abandonné Ils ont oublié la vision c'est ça mm. Ils ont oublié Il s'agit d'avoir la vision Et comme tu le dis C'est bien même de Moi par exemple Regardez bien Bon ça peut paraître bizarre Il y a une voiture que je veux absolument, okay? mmh. Et par exemple, dans ma chambre, il y a un poster de cette voiture. Yes. Tout simplement, il y a un poster de cette voiture. Yes. Moi dans mon téléphone le fond d'écran, c'est comme une grande salle, OK, une grande mm. foule, OK, parce que je veux remplir de stats ah okay. C'est ah la man. vision, vous voyez, Et il s'agit ah de la mettre partout. Ça doit être yes. en toi, ça, ça doit ça. Ça. Yeah. ça doit, my god, tu dois être sûr de ça, ah tu dois ah avoir man. cette vision. On va mm -hmm. vous expliquer comment euh, bah, comment la comment la comment la télécharger tout simplement yes. parce qu'une vision, hein. mm -hmm. vision ça se télécharge Une vision ça se télécharge, une mm vision -hmm. ça se télécharge, ça se télécharge d'où Ça vient de t as, t as, t as Attends, oui mais ça vient d'où la vision bah... Bah de Dieu. la parole de Dieu, déjà. De Dieu, la et parole plus, de Dieu. On manifeste la foi aussi, parce que pour la vision, il faut la croire. Il faut la, la croire, ça, en, fait, faut la tirer, en fait, C'est comme ça. elle était dans le monde de l'esprit et tu l'attires vers toi ah, ouais. que... Il faut la foi Amen. pour Amen. réaliser sa vision, mais il faut la foi même pour la voir. Oui, hein? Il faut la foi pour la voir. La foi, oui, c'est le bras dans le monde spirituel aussi, ouais. qui va chercher réellement aussi la vision, qui va l'amener à la manifestation, dans la vie physique. Ouais. Et il s'agit donc, comme tu dis, d'avoir véritablement une vision. Et une vision dans tous les domaines celui que vous voulez être, une vision de ce que vous voulez avoir, une vision de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, et je pense que c'est votre cas, je peux clairement dire dans 10 ans, si Jésus tarde, dans 10 ans, ce que je veux être, ce que je veux avoir, et ce que je veux avoir accompli. Ah oui, oui, oui, j'ai pas le temps, je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un sur la terre. Des morts à rester, des malades à guérir, des millions de personnes à gagner à Christ, on a des stades à remplir, on a des milliards d'euros à générer, on a des vie a changé et a ah impacté oui, oui, On yes. a une émission fresh à propulser oui. ouais. uh, et, là, il yeah. et dans tout ce que vous faites Et dans tous les domaines de votre vie Vous devez avoir, je vais peut-être vous choquer Même dans votre style vestimentaire, vous devez avoir une vision okay. ah, ça. Mmh. Quel style est-ce que tu veux avoir au final yes, Même yes. dans vos finances, même mmh. dans votre caractère Même dans... Euh, quoi d'autre encore Spirituellement parlant, dans ta relation avec Dieu, dans tout, tu dois avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision en tous les domaines, et bien les domaines dans lesquels vous n'aurez pas de vision, vous allez subir. Vous allez être là comme ça, oh bah, une mauvaise nouvelle, oh bah, un courrier, oh bah, une mauvaise lettre. Et puis, j'aimerais rebondir sur ce bah, que mais tu as dit. rebondir C'est lui, toi, là, c'est lui. Oh. Oh. Oui, oui, de... ah, elle me frappe, ah. ah. vous comment elle est Voilà son vrai caractère. Pas ah. ah, ah, moins de vision pour avoir la douceur. Vas-y. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, oui. En baissant ah, les yeux, ça se voit la martyriser. Vas-y, Bené. Dieu a ah. créé ah. l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et on voit, en fait, que Dieu, c'est un Dieu de vision. Et si, en fait, l'homme n'a pas de vision, c'est comme si en fait, tu, tu, tu vis en fait sans vivre mmh. quelque tu vis, En fait tu vis et tu subis la oui, vie ça. Mmh. Tu vis au jour le jour mmh. Tu vis d'amour et d'eau fraîche Alors mmh. que bah, Dieu nous appelle à dominer tout simplement mmh. Et aussi je trouve qu'il y a un petit paradoxe C'est que dans, dans la Bible Il est écrit de ne pas marcher par la vue Mais alors que là on parle de la vision Du coup la Bible nous dit marcher par la vue, non, marcher par la foi et non par la vue. Donc. Mais la foi en quoi La foi voilà. en notre vision. Exactement. Exactement. Et il faut voir, comme on disait tout à l'heure, dans l'esprit, au lieu de mmh. voir à ce qu'on voit. Il faut mmh. voir clairement quelque et chose. Mmh. J'aimerais même rebondir sur ce que tu dis mmh. par, rapport à, par rapport à Genèse, tout ça, tout ça, tout ça, que Dieu va créer l'homme à notre image, à son image sans ressemblance. Il faut comprendre cela, c'est que Dieu déjà est un Dieu de vision. Mmh. Yes. Dieu est un Dieu de vision. Dieu n'est pas... Écoutez, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce ah, n'est, ouais. Dieu n'est pas dans le temps. On l'appelle l'éternel. Yeah. Il yes. n'est pas seulement aujourd'hui pas seulement demain, mmh. il, est, il est hors du temps mmh. c'est pour ça que lui, c'est un Dieu de vision, c'est-à-dire mmh. ah, yeah, qu'il yeah. a une vision pour nos vies, mmh. il a une vision pour les domaines de nos vies mmh. et il nous appelle à... Bah qu'on perd certaines choses, n'est-ce pas Il nous appelle... La vision c'est également l'appel La vision c'est l'appel, ce que tu as appelé à ce que tu as... Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à quand Dieu a créé l'être humain, euh, si vous savez vos bibles, bah, prenez-les. Mais un jour l'apôtre disait cela, l'apôtre la patrick disait cela, il disait qu'il y a deux passages dans la Bible qui sont très marquants, il y a Genèse 26-27, euh, Dieu va dire créons l'homme à notre image à notre ressemblance, créons l'homme à notre image à notre ressemblance, mais dans Genèse 2-7, la Bible dit Dieu va former l'homme yes. et mmh. le yes. former. Mmh. Ça, qu'en fait, il y a une première fois où il l'a créé, il l'a inventé, mmh. il l'a yes. visualisé, yes. il l'a conceptualisé mmh. dans sa tête, yes. et il y a une deuxième, enfin dans sa tête, vous avez compris, et mmh. il y a une deuxième fois où il a amené cette vision-là à se à manifester wow. à l'existence, tout simplement. Mmh. Mmh. Donc, il s'agit d'avoir une vision. Tout à l'heure, enfin, vous avez parlé de, de, du fait en fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et Dieu en fait est un Dieu créateur. Moi, ouais. c'est beaucoup cool, le créateur. Et de cette même manière, en fait, nous aussi on a cette possibilité-là en fait, de, de créer, créer de notre mmh. propre vie. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la voiture que tu voulais. Ce n'est pas forcément Dieu qui t'a mis à cœur ça. C'est toi en fait, qui a pu te créer ou t'imaginer la voiture mmh. que tu aurais aimé avoir. Exactement. Et donc, en fait, tout à chacun, c'est notre vie. La Bible dit que le salut est personnel. Hein. Ouais. Quand on sera au ciel, ben, on sera seul devant Dieu. mais mmh. en fait, c'est notre vie. Donc, c'est à nous de la créer. Et yes. imaginer, en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire que euh, c'est l'apôtre qui disait ça aussi. L'apôtre la, yes. la Patrick qui disait que on ne vous présentera pas en fait, une facture parce que imagine. vous imaginer Exactement. Exactement. Mmh. et en fait notre vie bah, c'est à nous de la créer c'est à nous de, de, mmh. de, de l'imaginer voilà. en fait. c'est à nous de l'imaginer parce que des fois certains pensent que non mais c'est de faire des films, tout ça, tout ça. non non non non, non. Mmh. c'est pas se mmh. de faire mais des différence. films c'est imaginer le film de sa vie. C'est pas ça, c'est pas ce que fait des fou. films, c'est pas s'imaginer, ouais mais bon tu vis dans des rêves, tu vis dans des rêves. Vous savez, il y a quelque chose, hein, c'est qu'au début, tous ceux qui ont une vision, on les traite de fous. Une fois qu'ils se rapprochent de leur vision, on dit comment t'as fait C'est exactement ça, on dit comment t'as fait Amen. Et ça ne marche pas seulement que pour les chrétiens. Il y a beaucoup d'exemples dans la, dans la vie. Il y a, yes. il y a yes. tellement de personnes mm. qui mm. disent, Alors, ah, je savais déjà, tout. comme mm. tu disais à Bolt, Huchenbolt, Bolt savait déjà, il avait déjà la vision en fait. Il savait déjà, et ça l'a vraiment, vraiment... Como... E pas étonné du mm -hmm. tout, euh, je me souviens, moi, bon, je donne un, un exemple personnel, euh, je me souviens que, bon non, je vais pas prendre exemple, pas <rire> enfin, contre, cet exemple, c'est pas grave, je vais pas prendre cet exemple, mais même Steve Jobs, Steve Jobs, euh, Mark Zuckerberg, euh, Bill Gates, par exemple Steve Jobs au début travaillait dans son, dans son garage avec un ami à lui, Steve walsh euh, mm -hmm. tech un truc comme ça, <rire> un nom vraiment, vraiment, vraiment compliqué, vrai, non. un nom vraiment compliqué, et il travaillait dans son garage et on lui disait ah ouais mais nanana ça va rien faire, va... mm -hmm. aujourd'hui Apple est une des entreprises mm -hmm. qui génère le plus de mm -hmm. milliards mm -hmm. dans le mm monde. -hmm. Es, mm -hmm. Vous voyez, au début on vous prend pour des fous, mais après on dit euh, « Comment tu fais ?»« oh. J'ai une vision. Yeah. » Et comme disait, disait un, un grand entrepreneur, « Ceux qui n'ont pas de vision travailleront pour ceux qui ont une vision. Ah. » C'est oh. oh. Mais je pense qu'il faut, il faut de l'audace aussi. Il faut oser Il faut, il faut oser, oui, c'est ta vie. C'est ta vie, ose En 2021, ose Ose croire, ose imaginer des trucs de ouf. Ne mets aucune limite. C'est ça, des fois on est trop limité. Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait de dire vision, mais aussi de dire vision. Claire, ça veut dire de prendre un ouais. temps, se poser et dire qu'est-ce que je veux concrètement, mmh. précisément. Ouais. Je me rappelle un jour, je viens de m'en rappeler, mais un jour on était à l'église et tu priais pour les personnes en gros qui cherchaient un travail. Ouais. Et les personnes disaient oui, je veux un travail et tout. Et toi tu leur disais non, il faut être précis dans ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et si tu veux un travail, wow. combien d'heures wow. Et ça m'avait vraiment marqué et depuis je vois vraiment la vision différemment dans le sens, vraiment être précis parce que bah, mmh. si tu n'es pas précis, tu auras, non, auras le brouillon en Surtout, fait brouillon. Ouais. Mmh. Surtout bah, euh, quand on comprend bah, tout ce qu'on a dit, Dieu c'est un Dieu de vision, ouais. etc. Et mmh. a parlé de la précision, et quand on regarde la Bible, on voit très bien dans l'Ancien Testament, la, la précision. Pré pré la précision. Tabernacle, tabernacle, yes. tu es, es précis mmh. Il ne s'agit pas juste de dire je vais être riche. Je me souviens mmh. qu'un jour, on m'a demandé, on m'a dit tu vas être prospère J'ai dit oui. On m'a dit ok, dans trois ans, tu veux gagner combien tous les mois je dis euh. On m'a dit ok dans 5 ans. Euh... Dans 10 ans. Je dis euh. Parce qu'en fait, souvent on a une vision, ouais, je vais être prospère, je vais être prospère. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Yeah, ça suffit pas. Il s'agit d'être clair. Et pour rebondir sur ce que tu disais, un jour il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Ongichon, ok oh. Qui est devenu l'homme mm. de Dieu qui est la plus grande église. C'était en Corée du Sud, non si. si. C'est où qu'il n'y a, si. a pas, a pas si. le président si. si. si. C'est si. Sud, si. sud. Oh. ok C'était en Corée du Sud alors. Et euh, il disait ceci il disait qu'il priait pour avoir une chaise. Une table et un vélo. Mmh. Je vous me direz pourquoi Parce que chez lui, il a besoin d'une chaise, une table et un vélo pour aller au travail. Mmh. Et il priait, il priait, il priait, Dieu ne lui envoyait rien. Et un jour, il dit Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux même pas m'envoyer seulement une chaise, une table et un vélo C'est mmh. Quand je dis t'envoyer, c'est pas que Ikea, c'est chez toi. Mmh. C'est le financement pour avoir ça. Mmh. Mmh. Et au final, Dieu lui dit Mais en fait, tu n'es pas précis, en fait. Mmh. Tu te demandes, mais tu te demandes dans le vent mmh. un vélo. Mais il y a tellement de vélos. Mmh. Mmh. Si vous allez à des il y a tellement de vélos. Mmh. Et il va alors, Dieu va lui dire Clairement, tu veux quoi Il va mmh. donner la couleur du vélo. Wow. Il va donner la matière de la table. Il va mmh. tout recevoir. On va lui donner, wow. on va lui offrir. Mmh. Il s'agit d'avoir une vision claire. claire. Mmh. Je veux... Souvent on dit oui je veux ça, je veux ça Même par exemple pour ceux qui ont un gère Oui je veux la croissance dans mon gère Mais ça suffit pas yes. Il faut combien avant quand mmh. Combien avant quand Exactement. Parce que si c'est si abstrait, la foi ne peut pas s'engager là mmh. La foi doit se baser sur des choses mmh. concrètes exact. Je veux temps avant temps Là, la foi peut s'engager yes. Si je veux être prospère, la foi ne peut pas se baser sur ça mmh. yes. Il s'agit mmh. d'être précis mmh. Il s'agit d'être précis Et comme on l'a dit donc, Dieu est un Dieu d'eux Précision Et Dieu est un Dieu également de Vision, vision. Dieu est un Dieu de vision et Dieu a une vision pour votre vie Maintenant, oui. comment faire pour la découvrir Lui demander Lui demander, vas-y Demander, euh, dire, Seigneur, concrètement, tu veux quoi pour ma vie Ouais, mmh. veux ça. Ah ah, ça. Le... Ah Tu veux quoi pour ma vie Et ça, ça va former déjà une... une... Parce qu'il y a une vision que tu peux avoir pour les finances, tout ça, il y a une vision Mais la première vision, c'est Comment Dieu... Veut... ce que Dieu veut faire avec ta vie, en fait mmh. C'est ça, ça, ça, la première vision C'est ça Et mmh. même, en fait, le fait de le demander tu, tu, tu, automatiquement tu, tu le mets dans la barre celui qui tu est dans la vision, bien, en fait. automatiquement mmh. mentalement tu te dis qu'il est avec toi en fait. Exactement. Mmh. Tu, le, tu le mets dedans tu en fait. Tu mmh. le mets. Tu, tu peux mmh. pas. Un jour m'a dit cette phrase m'a dit tu sais, euh, tout projet qui ne naît pas dans ma présence, je ne suis pas dedans. Mmh. Mmh. Projet qui ne wow. n'est pas dans ma présence. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il doit être à l'alpha de la vision aussi. Amen. Il doit être à la création de la vision. Amen. Il doit être yes. au commencement de la vision. Mm. Et comme tu le dis, eh bien, tu dois lui demander. Beaucoup de mm. personnes disent Oui, mais comment savoir mon appel Comment savoir à... Comment ça à son appel Demande à celui qui t'a appelé. Mm. C'est pas nous qui t'avons appelé. Hein. Tu as peut-être appelé Amen. sur le téléphone. Hein. Ah, bien, je vais donner le numéro d'Oli à la caméra. Oh 06. Ah là, euh... Alors, ah alors, ah alors du coup, euh... yes. non, non, c'est lui qui t'a appelé. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. La Bible dit Invoque-moi, euh, je te répondrai. Je te rêverai des choses cachées Des choses que tu mmh. ne connais pas encore Vas-y, yes. temps en avec lui Rapproche-toi mmh. Et il va dire mmh. Donc tu m'as raconté Il y a quelques semaines Tu as fait un rêve Dans lequel voilà, Dieu t'a dit clairement que Tu es appelé à ça C'est mmh. ça mmh. Wow. Et je veux aussi euh, Comment savoir Lire la parole. Parce mm. que nous, en tant que chrétiens, en fait, ça doit vraiment être notre base. Et quand on lit tous certains versets, en fait, Dieu nous donne certaines bases pour mm. notre vision. Ouais, mm. Par exemple, qui souhaite qu'on puisse prospérer, ouais, mm. euh, qu'on puisse yes. mais, marcher tout dans la vie. Déjà qui peuvent bâtir notre vision. Ouais. Mm. Exactement. C'est vraiment en fait des bases. Et euh, dans la parole, franchement, on trouve la base mm. à nous, en fait, de chacun de notre vision. Et euh, dans Josué 1,8, euh, l'Éternel, en fait, dit médite, en fait, ouais, n'éloigne que ce livre de la loi, ah, non, de ce non, de, non, non, de ta bon, bouche, non, médite non, le jour et nuit. Et euh, la suite du verset dit et tu réussiras, en fait, dans tes mm. Des entreprises mmh. tu prospéreras ouais. et mmh. c'est important en fait que de se dire que en tant que chrétien notre base pour notre vision même c'est la parole de dieu c'est oui, dieu, oui, mais oui, dieu oui. qui a parlé donc... Amen. bien enfin je voudrais rebondir euh, en gros elle parle de la parole et lui il a parlé du fait bah, de, de se rapprocher de dieu etc mmh. et ça me fait penser en fait au fait qu'en fait en tant que chrétien, on a tous les ingrédients en fait mmh. parce qu'elle parlait de base et la base c'est la base c'est ce sur quoi tu bâtis, c'est ce sur, ce quoi, ce quoi, sur quoi, tu bâtisses, ce quoi tu construis. C'est ça et je pense que bah il suffit juste de les prendre et de bâtir sa propre vision avec. Mmh. On est tous chrétiens, on a tous la même base, mmh. mais après bah on choisit de construire. Selon nous en fait mmh. okay. On choisit de conscience selon nous Mais on doit aussi avoir un plan très spécifique de Dieu oui, Vous oui, savez oui. euh, Au-delà, tu Oli disait tout à l'heure ceci C'est que oui, il euh, euh, y a des choses aussi Qu'on peut nous-mêmes vouloir de nous-mêmes hein, Et il n'y a, a aucun problème Mais euh, Dieu a vraiment une vision très spécifique Également mmh. pour nous On n'est mmh. pas né simplement Regardez bien par exemple admettons, admettons la vision de Dieu pour la vie de steven Admettons que Steven devienne euh, millionnaire Un millionnaire mmh. Admettons que Stephen devienne un millionnaire admettons au lit aussi la vision de Diopontaliste qui fait de millionnaire Mais cependant la spécificité de Steven C'est que Steven sera millionnaire pour financer les conférences que dira fera dans des stades Elle sera millionnaire pour régler le problème de la famine dans le monde entier vous voyez un peu ça quelle y Et même dans ceux qui sont millionnaires, appelés millionnaires pour la famine Il y a ceux qui sont appelés pour la famine en Afrique, d'autres la famine, en Asie, d'autres la famine Et même ceux en Asie, il y a ceux qui sont appelés pour la famine en Asie mais en Chine, d'autres en Mongolie Même ceux qui sont appelés pour la famine en Chine voilà y a ceux qui sont il y a vraiment des précisions, il y a vraiment mmh. des choses que Dieu avec votre, veut avec votre vie. Ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, guys. C'est qu'au-delà simplement euh, d'avoir une vision, il y a une vision très précise et très, mmh. très mmh. délicate, même si je peux mmh. dire très, euh, très, je veux dire sensible. Quand je dis sensible, c'est vraiment euh, mmh. très, Minitieux. très minutieuse, très millimitrée mmh. mmh. que mmh. Dieu veut avec notre vie. Mmh. Par exemple, admettons, s'ils veulent ta la à des malades, au lit aussi. Admettons-lui ah, la plague à les personnes qui ont la gastro, elle yes. aussi. Mais lui, c'est ceux qui ont la gastro depuis 3 jours, elle, c'est ceux qui yes. ont la gastro depuis 5 jours. Vous voyez, il y, y a vraiment. C'est au millimètre. Et pour rebondir sur ce que tu disais, dans le saint Testament, on voit cela c'est que lorsque euh, le, on parlait de la création du tabernacle, tout ça, c'était au millimètre près. C'était au millimètre. Dieu, ses plans sont faits au millimètre. Mais même là, euh, ça m'a fait penser à. Au verset Jean 3,16 ouais. le, le, le plan de Dieu en fait La Bible dit que Car Dieu a tant aimé le monde ouais. Qu'il a donné son fils Il n'est qu'à que... Afin que Donc oh, il y avait une vision oh, Même oh, dans oh, le fait oh. de donner son fils mmh. ouais. Qui comprend lui Et ne périsse pas Mais qu'il est la vie éternelle On voit clairement Le plan, la vision de carré. Dieu mmh. voilà, C'est carré Voilà c'est carré C'est un plan C'est j'aime le monde mmh. Mmh. Alors je donne mon fils mmh. Mmh. Mon fils meurt mmh. Mmh. Et tous ceux qui vont croire en lui Seront mmh. sauvés yes. C'est un plan très très très précis mmh. Et lorsqu'on regarde même La vie de Jésus Pour rebondir ce que tu dis on voit que sa vie était très précise Jésus mmh. va... C'est terrible ce truc là, on lisait ça, on, même on même hier Stephen hier mmh. Il told me dira de, Jean 12. dormait, on lui dormait, project dans Jean combien? Jésus va Jean 18? Jean 12, Jésus va pourtant mourir sur la croix dans Jean combien C'est pas Jean 18 bon, bon, euh... Jean 17, Jean 18, 17, Jean 19, 19, 19. Ouais, ouais. Non Non, no, no, no, no, no, no, Non je no, que 21. Oh, bon. non non 21 non no, no, non 21 no, no, no, je no, je je no, no, L'heure est venue. Mmh. Et là non plus, il va comme s'arrêter, il va dire voilà, je vais aller à la cour. On dirait qu'il avait comme une oui, vision, on dirait qu'il avait comme le calendrier, mmh. il avait comme mmh. le timing mmh. parfait de Dieu mmh. dans sa barre, bah, dans son âme tout simplement. Il avait le timing mmh. parfait, ou dans son esprit, là, le timing wow. parfait de Dieu. Mmh. Et il savait là maintenant, c'est le bon. moment. Il avait une mmh. vision claire à sa vie je nais, je grandis à tel âge, je commence, à oh, oh, oh, oh. 30 ans pile, je commence, je passe par le oui, baptême, je passe par ta ta ta ta ta ta ta, mm -hmm. et au final je ta ta ta ta ta ta, une vision claire, yeah. et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que quelque chose, une phrase qui est très connue, vous n'irez jamais plus loin que votre vision, oh. oh. un oh, petit wow. exercice, euh, Steven, euh... Pff, quel, quel exercice va ah. faire Yes Yes oh. Alléluia Alléluia la parole de Dieu! Alléluia, yeah, yeah. <rire> Allez, Louza, allez, -vous, allez, -vous. Mais, Oui? Juste pour dire, tout à l'heure, tu parlais tout, de Jésus qui savait en fait, et bon, savait, ben, ça, ça vient du mot, euh, du verbe savoir, ouais. et dans savoir en fait, il y a mmh. mmh. voir. Dans savoir, il y a voir. Jésus vraiment... en fait, il l'avait vu, et comme tu dis, ben, parce qu'il savait, mmh. parce qu'il mmh. avait mmh. vu, alors il savait exactement mmh. quoi. Le mmh. Il a vu avant mmh. de faire mmh. quoi. Mais même dans la Bible, quand Jésus parlait, exemple, quand il avait rencontré la femme samaritaine, il a dit, l'heure revient, et elle est déjà là. Mmh. C'est qu'il savait, il, yes. savait, il, il, savait. En il était en connexion avec celui qu'il avait appelé, mmh. yes. donc il était dans, yes. bah, dans le bon timing. Dans le mmh. Il était dans le plan parfait, dans le bon bon timing. Mmh. Il Amen. était clairement dans le bon timing. Et vous allez voir, bah, pour maudire sur Jésus, allez, on est dans, dans l'édification, vous allez voir que euh, certains vont dire, vont dire euh, Jésus à un moment donné va, va, va dire à ses disciples, qui dites-vous que je suis mmh. Et certains vont dire, euh, tu es Élie. D'autres disent tu es Jérémie, ouais. d'autres tu es le Messie, ouais. d'autres Ça veut dire quoi Ça veut dire que il ressemblait peut-être aux autres, mais il avait un appel quand même différent. Et malgré le fait que vous ressemblez aux autres, que votre appel ressemble aux autres, il y a ouais, votre spécificité ouais. en fait spécificité, il y a un appel minutieux et c'est dans le temps avec Dieu que vous allez découvrir tu n'es pas venu sur la table pour accompagner les autres tu lèves tous les matins, tu travailles tu vas à l'école, euh, voilà tu manges, tu dors, euh, voilà tu te douches, tu te brosses les dents, tout ça, tout ça, tout ça tu pries, voilà, voilà, tu vas à l'église tous les dimanches mais au-delà de ça, il y a une vision très minutieuse, il y a un appel il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi qui Amen. ne fera pas avec les autres yes. avec yes. toi tu ne feras pas avec les autres mais ça c'est génial parce que, bah, Jésus enfin, c'est génial, c'est super, non mais mais Jésus savait là où il allait et je me dis mais en fait qui. Qui pouvait le déranger en fait ouais, Qui pouvait le déranger Il savait oui, déjà. Oui, oui, tu déjà. Oui, quand tu God, sais, God, quand tu vois tu sais personne que quand. Tu... Je sais, tu vois ce que tu vas dire. Vas-y, quand. quand il est parti dans la le synagogue, oh là, ouais. les gens, ils voulaient le jeter. Ils ont dit, tu. Et quand ils voulaient le jeter dans, dans la fosse, ouais. parce qu'il hmm. il avait prêché, ils savaient il savait qu'en fait, c'était pas le leur. Ils savaient, ils savaient. mais attends, dans la fosse, tu viens de dire quelque chose de très fort. Jésus va prêcher. Non, non, non, ça, c'est trop fort. Jésus va prêcher, et la Bible dit que les pharisiens et tout vont le pousser jusqu'au bord d'une falaise. on va faire l'image. Là, il y a la falaise, ok Là, il y a la falaise. Mm -hmm. Ok, ouais, j'ai pas, très... pas beaucoup de muscles. Mais ça arrive, ça arrive. J'ai ah une vision de beaucoup de muscles. Ah ah, vous allez voir, vous allez voir la vision, ça marche <rire> Regardez, ça, c'est la, fa... la falaise. Ils vont lui parler, le parler. Vous voyez, quand on parle à quelqu'un, on l'embrouille, on le pousse. Mm. Et toi là ouais. Et toi là mm. Et toi là. Mm. Et toi Tu as l'habitude de faire ça <rire> euh, Toi, t'as jamais, jamais fait ça à quelqu'un Moi T'as jamais poussé bon. bon. Avant Avant Tu me faisais quoi avant tu faisais comment Moi, bah, je... non, je faisais rien. Tu faisais. Oh, tu... Euh, non. Non, non. Bon, bref. Tu en l'habitude. Tu vois, ils l'ont poussé. Mmh. Bref, ils il le faisaient reculer. Mmh. Et Jésus va reculer reculer il va se trouver juste sur le bord de la falaise. Mmh. Et il y a un truc à mon donné miraculeux que beaucoup d'entre nous on, on a dû lire mais on n'a pas dû comprendre, c'est qu'en fait la Bible dit, puis il passa au milieu d'eux. Ouais. En fait, il tu sait quoi C'est que les gens ah, viennent pas. le pousser là, Et toi là, et toi. Mmh. et toi, aujourd'hui, aujourd'hui on te finit. Oh, aujourd'hui, ils l'ont, <rire> ils précipité au de la falaise. Mmh. Pourquoi, à votre avis mmh. pour, pour le plus pour plus. pousser, pour mmh. le faire tomber. Mais la Bible okay. dit à la fin, puis. Il passa au milieu ça. Ouais. il passait comme ça, il savait que l'heure n'était pas là pas... Il avait une vision Dans mmh. le film de la vie, mmh. de My sa God. vie, il n'y avait pas le fait de tomber de la falaise à 32 yeah. ans Il y avait le, le fait de monter la montagne oh, yes. pour yes. être sur la croix oh, à 33 ans La vision bah, bah, c est c est bah, pas Quand tu as une vision, tu sais que c'est pas possible ah. Tu as une vision My God, tu as une <rire> vision de la maladie Et là, tu sais, c'est pas possible Parce que je me suis visualisé Dieu m'a dit qu'à qu 30 ans, je ferais cela Là, j'ai 28 ans, je ne mourrai pas ah, de cette maladie Mais quand t'as la vision T'es accroché à la vision, t'es serein T'es serein, oui, tu sais Une armée peut même venir devant une toi Une armée peut comme venir euh, euh, Élisée ah. Mais voilà, voilà oui. c'est l'édification <rire> Élisée va être là comme ça, Steven Il y a son serviteur Gehazi Et il y a une armée qui va venir les attaquer Et là, oui. Gehazi va dire Maître, maître, nous sommes Nous sommes... Euh, ah. euh, We are surrounded. Surrounded. Surrounded. surrounded. surrounded. surrounded. surrounded. On, est, on, est, on est assiégé, il y a plein de gens. Regarde, il y a des chars, il y a des, il y a des chevaux. Nous, on est que deux. Élisée, mm -hmm. là, il dit Oh Dieu. Et oh, là, il sa main sur lui, il dit Ouvre les yeux et qu'il voit ah, là, ce que veux. Ouvre les yeux. Et là, les yeux de Gazi vont wow. s'ouvrir. Wow. Il va avoir la vision claire ah, et man. il va voir. Yeah. Voilà, c'est un peu trop. C'est moins fresh là ce qu'on partage. Et au final. Il va voir des chartes, tout ça. Bref, vous irez lire dans, dans, dans deux rois. Mmh, mmh, ok, mmh. bah c'est pas le sujet. Mais ce qu'on disait donc, c'est que vous n'irez jamais plus loin que mmh. votre vision. Yeah. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui compose une bonne vision J'aimerais donner trois points. Mmh. Premier point, guys, elle vient de Dieu. Yeah. Yeah. Deuxième point. Elle est atteignable, pas par ah. des forces ah. Par la foi On la... hey, yeah, yeah. ah. va revenir sur ça Troisième point, le but de la vision c'est glorifier Jésus Amen ah, Le premier point ça. sur lequel j'aimerais qu'on puisse parler la... Votre vision doit venir de Jésus mm -hmm. vous n'êtes pas venu sur la terre pour vivre votre vie Vous êtes mm. venu sur la terre pour vivre une vie qui lui est agréable mm -hmm. Vous êtes venu sur la terre pour le servir C'est lui qui vous a envoyé Frères et sœurs, si pour un exemple hein. Si je prends le verre et je le donne à lit c'est pour que Oli l'utilise et Oli boive. Ouais. Si le verre a été envoyé par moi, c'est pour que le verre me serve. En l'occurrence, il, il me rend un service en abreuvant, oui, oui. déshydratant Oli. Si oui. Dieu t'a envoyé, c'est pour lui rendre un service. Tu n'es pas venu sur la terre pour être là, pour te la couler douce et pour mettre du vernis. Ouais. Tu as été envoyé <rire> sur la terre pour le servir. Ouais. Maintenant, la vision d'avenir de Dieu. Dieu, carrément. Parce que si elle n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas de temps. Elle va bien couler. Elle va bien couler. Elle va bien couler. Et puis même, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. C'est ça, en fait. Si la vision, elle se calibre sur les pensées de Dieu, c'est sûr qu en fait, que tu vas réussir. Amen. Tu Allez. vas réussir parce que Dieu sera avec toi, en fait. Ça, ça, ça, ça. Mais, mais, mais, mais avoir une vision qui vient de Dieu. Mais... C'est une vision de succès, en fait. Mais c'est une vision mm. de succès. Tu as une vision qui vient de Dieu. Dieu est devant toi. Yeah. Les portes s'ouvrent tout seul. Mm. Ça me fait penser à l'histoire aussi de, de, de, de David et Goliath. Il avait une vision. Dieu lui avait donné une vision qu'il avait. Il avait une, une vision. Mm. Et que, devant même devant Goliath... Le... Il, il savait, il avait une vision, il avait tout lui, une vision. Toute tout tout tout l'armée tout tout tout tout tout tout avait, tout avait peur, mais... Bon, là, on On va pas aller en profondeur sur ça, parce qu'il faut aller lire le verset. Mais il va dire cela. Il va dire... Toi philistin, je vais te couper la tête et je vais. Il va même décrire ça, la vision. Il, il, va décrire. Il, va, il va même décrire la vision. il va même le dire. Excuse-moi. Il va même le dire, dire en gros. Je viens au nom de l'Éternel. Je viens oui. au nom de l'Éternel yes. des armes. Et j'aime beaucoup ça. Des fois, l'Éternel va dire quelque chose comme euh, euh, euh, Je marche devant toi. Oui. Je marche devant toi. Oui. Oui. Celui qui a une vision qui vient de Dieu, qui est en accord avec cette vision, l'apôtre dit qu'il est dans le mandat de oh. Dieu. Ah. Dieu marche mm. devant lui. Les portes. Yes. Écoutez, guys, les portes ont peut-être séries différentes, mmh. mais il y, y a un nom qui peut toutes les, déclen mmh. qui les déclencher, les ouvrir, c'est le yes. nom de Jésus. Amen. Lorsque ce Jésus-là marche, oh, yes. Jésus, Jésus va yes. dire, si quelqu'un euh, veut venir après moi, qu'il se change, qu'il me suive. Le wow. suivre, c'est que lui, wow. il est devant. Mmh. S'il si est devant, c'est qu'il ouvre les portes. Mmh. J'ai mmh. la vision qui vient de Dieu, et Dieu wow. m'appelle, admettons, à être euh, un grand entrepreneur. Mmh. Cette vision-là vient de Dieu, parce qu'elle vient de Dieu, Dieu est devant moi, oh, je marche derrière lui, mmh. il ouvre les portes de l'entrepreneuriat, il ouvre Porte des projets et je deviens en final ce qui m'a montré. Il y a quelque chose aussi dans le fait que la vision vient de Dieu, au lit par exemple, c'est que si la vision vient de Dieu, que Dieu te l'a montré, elle s'accomplira parce que Dieu ne ment pas. Que Dieu oui. ça la Bible est claire là-dessus, c'est que si l'éternel est avec toi, qui sera contre toi Qui sera Allez. contre toi Tous les quand. Hum. Quand Ça vient de Dieu en fait, faut vraiment pas des fois oublier la personne de Dieu, c'est à dire, n'est pas mmh, n'importe qui en fait. C'est pas, pas, pas, pas Barack Obama, c'est pas Vladimir Poutine, c'est bon, pas le problème, ouais. hein. mais c'est pas Vladimir Poutine, <rire> c'est Jésus, c'est Dieu, le créateur de l'univers tout entier, Mal décide allez. de marcher avec toi et te dit, tant que tu suis cette vision, je suis quoi. avec toi. Donc c'est une assurance, ah, être en Christ c'est une assurance C'est une assurance mmh. et elle doit, elle doit cette vision-là venir de Dieu mmh. Comment faire pour la télécharger Eh bien il faut passer le temps avec Dieu yeah. Il faut passer le temps avec Dieu Et il y a des leaders également qui vont vous indiquer mmh. qui vont, Que Dieu va utiliser pour un peu vous, vous diriger mmh. vers... Voilà, mmh. il voilà, y a souvent des, plein de choses qu'on veut faire Mais qui ne font pas partie de la vision mmh. On right. parlait avec Oli par exemple euh, On parlait de ça dimanche euh, que, que Oli un jour voulait faire ah. un truc, tout ça, et moi je lui ai conseillé Oli, c'est pas trop le temps de faire ça. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ouais, tu as bien fait de mmh. ça, t'aurait wow. vraiment déconcentré, fin, enfin, du du temps. même ça t'aurait servi à rien du tout. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, au final, Dieu va même mettre des leaders au-dessus au de vous pour oh. un peu même vous, -ce vous imbriquer, c'est comme ça qu'on dit Vous ouais. guider Un briquet, c'est quoi je, je sais pas Deuxième chose, la vision ne doit pas être atteignable par tes forces à toi. Ah. Si la vision, tu peux la réaliser toi, elle ne vient pas de Dieu. Amen. Ah, si oh, la merde. vision, tu yes, peux la réaliser toi, elle ne vient pas de, pas de Dieu. La non, preuve que la chiqui. vision vient de Dieu, mmh. c'est que tu as besoin de Dieu Amen. et de la foi en Dieu pour la réaliser. Attends, on va redire là, on va redire mmh. Parce que mmh. l'apôtre dit Si la vision tu peux la réaliser toi, elle vient pas de Dieu mmh. Si ta vision c'est juste avoir, euh, être un bon dentiste Et qu'alors tu es déjà dans les études là de dentiste et tout Elle vient pas de Dieu, c'est ta vision à toi mmh. Il s'agit d'avoir une vision par tes forces, c'est chaud mmh. Par mmh. tes forces Comment? tu dis c'est impossible ah, oui, Et c'est oui. là qu'alors s'engage le principe de la ah, yes. Qui réalise yes. la Y'a oh une banque, une banque ça, de bon de ça. De allez Non mais j'allais dire en fait Bah c'est ça que... Tu vois là tu as la vision du bas. je rigole, vas-y <rire> Bah c'est vrai en vrai, parce que, enfin bref Donc je disais que <rire> C'est euh... vrai en vrai, ah bah c'est direct c est, c est... En vérité, en vérité, oui vas-y amen Non je disais que c'est vrai que euh, Le fait d'avoir, de se dire Non il a que Dieu qui peut faire C'est ça qui permet l'action de Dieu dans notre même vie C'est ça qui a le temps de Dieu de yeah. Dieu C'est mmh. nécessaire et on le voit même dans Les évangiles que Jésus était dépendant de Dieu et à chaque fois il ramenait les choses vers Dieu. Il disait je fais ça parce que c'est celui qui m'a envoyé qui m'a demandé de le faire. À chaque fois il ramenait les choses vers lui et je pense que c'est ça qui lui donnait de la puissance dans les miracles qu'il faisait dans les actions qu'il faisait. C'est même là quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quoi C'est que Dieu se manifeste là on a besoin de lui. ça on appelle. Regardez quels sont les noms qu'on donne à Dieu. Il y a Rafa par exemple on dans le saint Testament qui veut dire le Dieu qui guérit. Mais pourquoi est-ce qu'il venait pour guérir Parce qu'il y a pas les antibiotiques à l'époque là pour guérir la personne. Jésus est venu pourquoi Pourquoi est-ce que Jésus est venu Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour sauver, sauver l'humanité, mmh. faire ce que seul lui pouvait faire. Amen. Dieu se manifeste là où l'homme ne peut pas, mmh. là mmh. où l'incapacité de l'homme commence, la capacité de Dieu se manifeste. Mmh. C'est tout. Mmh. Ce ça lui tout. En plus. Et ça, Mais c'est ça, mmh. ça lui plaît parce que mmh. c'est là, oui. qu là que Dieu est comme utile en fait, mmh. si on oui. C'est comme, comme l'histoire avec euh, bon ça va, ça remonte avec Noé. Noé mmh. ça, remonte, et, <rire> ça remonte. Ça remonte ça. ça remonte. C'était pas je je t'en sais <rire> quand ça remonte très très bien ça. Ah, ben, avec nous parce que c'était impossible pour nous d'aller détruire les géants qui okay, avec... en fait Dieu se manifeste là où c'est impossible, impossible. impossible. impossible. impossible. La de Dieu se manifeste la là où c'est impossible mm -hmm. et justement avoir une vision qui vient de Dieu la preuve qu'elle vient de Dieu déjà c'est bah il y en a deux de preuves c'est que un eh bien, elle est irréalisable par tes forces. Mm. Elle est réalisable par ta foi seulement. Yes. Mm. Et deux, c'est qu'elle a pour but de le glorifier, de Amen. le servir. Amen. Amen. Si ta vision, c'est juste être la plus grande star du monde pour avoir des, des... Like, oh, ça vient pas de Dieu. Oh, yes. Ça vient pas de Dieu. Si ta vision, c'est le glorifier Amen. et c'est réalisable que par la yes. foi, yes. ça vient de Dieu. Amen. Donc les trois composantes, c'est ça doit venir de Dieu. Mm -hmm ça doit être réalisable que oh, par la foi oui, oui, oui, oui. et ça doit avoir pour but de le glorifier yes, Qu'est ce que vous aimeriez amen. dire sur ce but de le glorifier bah... Dans le sens où nous, que ouais. toute l'attention revienne à lui en fait Exactement, on oui. voit que lui Exactement, en fait le but c'est lui en fait mm, yes. Le but c'est de le montrer lui Je veux être prospère, ok mais pourquoi au oh, final mm, Là on dit ça. Tu veux être riche, tu veux te marier Mais ça sert à quoi Pourquoi mm. Mm. Simplement pour toi parce que tu aimes trop les belles voitures Ou parce que tu veux utiliser tes finances pour le servir Il n'y a qu'un problème avec les belles voitures On aime beaucoup les belles voitures ah, le ça vrai. Vrai. Vraiment, un problème mais voilà la vision, le but c'est lui La vision, le but c'est lui Un moyen maintenant en deux minutes pour l'atteindre Comment on fait cette vision là Allez, Rest, comment atteindre cette vision Bah rester euh, mmh. derrière celui qui nous l'a donné et mmh. le suivre. Jesus. Mmh. Exactement. Wow. Rester derrière. Souvent on se dit, euh, quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un m'a posé cette question -là, il y a deux trois jours, on m'a dit euh, je connais mon appel, maintenant je fais quoi Wow. Oui, oh, c'était lundi. Ouais. lundi. Je connais mon appel, maintenant je fais quoi Je dis, bah, continue ce que tu fais, continue yes. à suivre Jésus. Yes. Tu connais ton appel, tu sais maintenant là où il t'amène en fait. Ça. Continue à rester attaché à lui, sois encore plus attaché à lui, yes. simplement. Toi, yes. tu dirais quoi Atteindre sa vision. Confesser. Confesser euh, la parole. Confesser mmh. la parole. Euh, tu sa as, vision. Tu as ta vision. En fait, tu confesses que je vais y arriver. Je vais. Mmh. Peu yes. importe les mmh. circonstances. Peu importe les mmh. difficultés. Je continue d'y croire et je confesse. Je, yes. je déclare. Exactement. Moi, mmh. oh, j'irai vraiment croire et rester accroché. À... Rester accroché. À... Peu importe. Mmh. Peu importe. Il y a toujours des vents contraires qui vont venir et, et, et, et, et qui vont essayer de, de vous, comme nous, défocaliser un peu de la vision, mmh. tout ça, tout ça, tout ça. Reste mmh. accroché comme je ah yes. mmh. Reste accroché. Et moi, j'irai aussi suivre ses leaders. Mmh. l'heure, tu disais avec Oli que tu lui avais que elle voulait faire quelque chose et que tu lui avais conseillé d'attendre mmh. et du coup bah c'est ce qui a permis qu'elle puisse rester focalisée et au mmh. final plus tard ça sera le ouais. ça sera le temps plus mmh. tard sera le temps exactement oui, ça, ça fait penser à l'histoire aussi de des histoires j'ai trop ouais et son beau père la vision venait de Dieu mais il fallait qu'aussi... mais elle, elle, est passée, elle est passée elle est passée par j'ai trop mais c'est passé c'est passé par même les premières brebis les brebis qu'il a commencé à suivre mmh. c'est ça mmh. Mmh. Avant de rentrer pleinement dans son appel qui était le, le berger d'Israël, donc mmh. les premières brebis qu'il a suivies, c'est celle de Gétro son grand père. Hein. Celle de Gétro c'était. Mmh, mmh, ouais, David ouais. quand elle était dans le. dans le dans, dans le troupeau de. dans le. Ok, alors l'émission <rire> tout ça, ça. Hein. L'émission tout.. Ah oui, il est pas tu jeune Ouais. Ouais. ouais, ça se voit, tu jeunes, ça se voit. Mais quand il jeune là, il est... Mais c'est terrible, là Quand tu jeunes, t'es vieux Quand tu jeunes, quand tu jeûnes, t'es vieux, c'est terrible Faut manger quand il y a le tournage, mon frère Faut manger, faut manger, faut manger Oh, zut, l'émission n'est pas finie Je rigole, je mm. rigole Petit jeu, les Oscars 2021, c'est pour Bibi. Alors, je me visualise avec les Oscars Il y a une musique par rapport à la visualisation que je vous conseille Vous tapez sur Youtube T-G-E-N Espace K-I-N-G Espace visualise. Guys, n'hésitez pas à fermer les yeux Chez vous le soir Même là, ferme les yeux, imagine-toi ose, imagine-toi avec Imagine-toi, bref, ce que Dieu veut que tu fasses Imagine-toi faisant cela Sur ce que Dieu vous bénisse, ayez une oui. vision, restez attachés à celle-ci, suivez-la. On est ensemble, j'espère que le public vous a été béni yeah. Yeah. Merci Vira, merci Oli, ouais. oui. merci Bénédictos, Ruby, Fika, Fika, Fika, Deux Fois, Fika, oh, Deux Gloriane. Oh, yeah. Merci Bénédicte, merci Lorax, Steven, yeah. Steve Kong, le R. Ah. Merci voilà. beaucoup et merci à vous, vous de nous suivre sur l'Instagram de Fresh. Ça fait juste maintenant. Allez-y, allez vous abonner et on vous pose la question d'ailleurs juste après cette émission. Hmm. C'est quoi toi ta vision Va sur Instagram et va nous répondre, va répondre à cette question. Ça fait juste maintenant. Hmm. On est ensemble, que le sort te bénisse. Stay Fresh. <rires>